Bonjour les amis, aujourd'hui c'est sans mon ami l'ours mais au pied du Sacré-Cœur que je vous parle du parcours, de, du, du parcours de la semaine. Le parcours de la semaine est consacré au premier album et unique album studio des Sex Pistols, Nevermind the Here Here's the Sex Pistols, sorti exactement il y a 40 ans, jour pour jour, le 28 octobre 1977. Ce groupe, cet album, ce mouvement, les punks, allaient révolutionner la musique, mais pas seulement, également la mode, le cinéma, tous les arts. On en ressent encore aujourd'hui les vibrations, la force, l'énergie, jusque dans le mouvement techno par exemple. Pour fêter ça, donc, ça valait bien un parcours. Vive la culture.com. Dans le parcours, vous allez retrouver des groupes fondamentaux comme les Ramones ou les New York Dolls, bien entendu l'album des Sex Pistols, mais également William Burroughs, qui a soutenu Mordicus et défendu les Sex Pistols, ou encore Bob Marley, compagnon de route du punk, notamment avec son single Punk et Reggae Party. Vous savez comment ça se passe, vivelaculture.com N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager et on se retrouve bientôt. Bonne semaine les amis.